Dites-moi, ça vous dit de jouer au jeu des classificateurs avec moi Alors, le but du jeu, c'est d'associer deux mots simples pour former un mot complexe. Vous êtes prêts Ok, pour commencer, si on associe le mot kala, qui veut dire vide, à t, qui veut dire la main, ça nous donne... Et oui, kala qui veut dire littéralement la main vide, et qui est le nom du sport de combat japonais. Ok, un peu plus dur. Si on combine oli, qui veut dire plier, et kami, qui veut dire le papier, on obtient, et non, pas olikami, mais oligami, euh, qui veut dire donc l'art du papier plié. Vous avez entendu le son que devient que Allez, dernière chance. Pour dire un point au judo, si on ajoute iti, qui veut dire un et rond pour le point, on a, on a, et non, pas itiron mais ipon. Les sons « ti » et « ro » fusionnent pour donner « po » dans « Bon, J'ai comme l'impression que vous n'avez pas tout compris aux règles du jeu. En fait, quand on associe deux mots simples pour former un mot complexe, on a parfois des changements de forme et de son qu'on appelle en linguistique des alternances morphophonologiques. Ma spécialité à moi, ce sont ces alternances dans les mots complexes numéraux en japonais. Alors si en français, les numéros 1, 2, 3 peuvent s'utiliser directement devant le nom, comme dans un linguiste, deux linguistes, Et eh bien, en japonais, c'est un petit peu différent. Il faut, entre le numéral et le nom, un petit mot-outil qu'on appelle un classificateur. On ne dira pas un linguiste, mais un humain de linguiste. Le numéral et le classificateur forment ce qu'on appelle un mot complexe numéral. Alors, les alternances dans les mots complexes numéraux en japonais donnent des sueurs froides, aux apprenants. Et moi qui suis joueuse, j'ai donc décidé de partir donc à la quête des euh, explications pouvant euh, et donc euh, traduire ces euh, alternances dans les mots complexes numéros en japonais. Ben, en gros j'essaie de comprendre les règles du jeu. Alors mon travail en tant que linguiste c'est d'abord d'observer. Pour cela, j'ai créé une grande base de données à partir de dictionnaires et je fais des analyses statistiques. Ensuite, j'essaie de comprendre pourquoi et comment telle ou telle alternance euh, se produit. Et pour cela, je compare notamment avec d'autres langues et je discute aussi avec des locuteurs natifs. Mon travail permet, par exemple, de dire que quand on forme un mot complexe numéral en japonais, on a 297 alternances. Non, je rigole, mon étude en a révélé 8, c'est déjà plus simple. Bon, je passe les détails techniques, car un de mes objectifs, c'est de faciliter l'apprentissage du japonais car vous en conviendrez, c'est quand même plus simple de jouer un jeu quand on en connaît les règles.